Donc, nous avons à table Hélène Nicolas et Véronique Truffert. Hélène, que vous connaissez sans doute sous le nom de ce qui est son nom d'auteur, qui vient de vous, dire, de vous écrire « Hello, très heureux d'être avec vous ». Et donc, avec Hélène et Véronique et d'autres personnes, dont notamment Pierre Ancé, Karine Butin et encore d'autres personnes, et Alexandre Hena qui est juste là, on a un projet de recherche qui démarre, qui démarre dans 15 jours très exactement. Euh, qu'on qu prépare depuis un peu plus d'un an, qui est un projet de recherche dans lequel Hélène est collaboratrice. Elle n'est pas objet d'étude, elle n'est pas sujet de notre étude, elle est chercheure comme nous. Et ce projet de recherche vise à explorer comment et par quel mécanisme euh, les personnes autistes non-verbales acquièrent la lecture. Et ce phénomène d'acquisition spontanée de la lecture qu'on observe dans l'autisme, ça a un nom, hein, ça s'appelle l'hyperlexie. Euh, alors l'hyperlexie, on peut retrouver de l'hyperlexie partout. Il y, a, il y a des enfants hyperlexiques dans toutes les catégories d'enfants, mais trouve que chez les enfants autistes, l'hyperlexie est très fréquente. Euh, alors chez les enfants autistes de type Asperger, type niveau, enfin quelle soit la terminologie qu'on utilise, euh, c'est pas si surprenant que ça. On voit des enfants qui sont euh, euh, très habile en fait euh, pour certaines, certaines catégories de langage, pas toutes les catégories, comme j'ai dit, il y a quand même des troubles de la pragmatique. En tout cas, l'acquisition de la lecture typiquement chez un enfant Asperger euh, ou à la trajectoire euh, classique dans type, de type Asperger, on va avoir une acquisition de la lecture spontanée autour de 3-4 ans bien avant que ce soit au programme scolaire. Mais on trouve aussi l'hyperlexie chez des enfants qui ont les mêmes profils que celui d'Hélène, euh, avec euh, une, une, une capacité à parler, à utiliser le langage verbal. Et il y a quand même un apprentissage de la lecture qui se fait, et dans la plupart des cas, dans un environnement qui, qui n'est pas favorable à l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un environnement qui va stimuler à la lecture, il n'y a pas un environnement qui va proposer de manière régulière euh, comme dans les environnements éducatifs enrichis, des accès à la lecture, et donc cet apprentissage il se fait non seulement spontanément, mais se fait en silence et un petit peu envers les mots. Euh, et il se trouve qu'il y a beaucoup d'hyperlexie euh, dans des profils comme le profil d'Hélène, et on ne comprend pas, d'abord on, on a du mal à le constater, parce qu'en fait, à moins d'avoir le coup d'œil d'une Véronique Truffert qui a repéré que sa fille savait lire euh, ben c'est difficile, difficile de repérer ça. Une fois que c'est repéré, c'est malheureusement assez fréquent que quand le parent va en parler, aux euh, accompagnants médicaux, euh, la réponse soit « non, non, mais vous avez inventé », ou alors « non, non, c'est une coïncidence »,« ou non, non, c'est pas possible, euh, madame, vous fabulez, à rentrer chez vous ». Et donc, en fait, on ne sait pas exactement combien de ces enfants sont en capacité d'apprendre à lire et combien l'ont véritablement réalisé. Ça ne vous échappe pas, j'imagine, parce que c'est quand même une évidence, que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le langage verbal oral, accéder au langage verbal écrit, euh, ben c'est un outil qui a une sacrée importance, qui va beaucoup faciliter la vie de tout le monde, à la fois sa vie à lui et de la vie de son entourage. Oui. Donc, le projet de recherche qu'on a monté avec Pernoncé vise à essayer de comprendre comment c'est possible. Pour un enfant, euh, encore une fois, avec un profil non-verbal, un profil de difficulté motrice, euh, de, de comprendre comment ça marche, ce truc qui est la lecture, qui est quand même une correspondance entre un symbole et un son, et un son qui est porteur de sens, qu'est-ce que ça dit fondamentalement de notre rapport au langage aussi Parce que bon, pour ceux qui ont déjà lu les livres d'Hélène, et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de vite en ajouter un à la sortie de cette conférence. Euh, Hélène a un rapport au langage qui est tout à fait extraordinaire, qui est un véritable rapport de poésie euh, et qui est peut-être une forme de langage plus pur que ce que nous on utilise habituellement, en tout cas plus pur que ce que moi je suis en train de faire là tout de suite, parce que j'en bien, que je dégage beaucoup. Euh, et donc, ça m'interroge quand je lis ce qu'écrit Hélène, ça m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire profondément le langage, qu'est-ce que ça signifie pour chacun d'entre nous et dans quelle mesure... Ces états d'altérité radicale, pour reprendre un petit peu le terme de Denis, dans quelle mesure ça ne nous permet pas à nous de repenser totalement des choses qui nous paraissent évidentes, qui sont que tel mot veut dire telle chose, telle phrase signifie telle chose, et que telle acquisition se fait forcément avec tel et tel mécanisme.